Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous expliquer pourquoi apprendre le scalping fera de vous un meilleur trader. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Effectivement, pourquoi est-ce que le scalping va faire de vous un meilleur trader Vous vous dites peut-être que c'est plus facile de faire du trading à plus long terme, qu'on peut gagner plus Eh bien c'est tout le contraire. Vous avez de nombreux traders qui ont des années d'expérience, plus de 10 ans d'expérience, comme c'est le cas pour moi, qui ont testé toutes les méthodes et qui se sont rendus compte que dans les marchés actuels, c'est vraiment le scalping qui est la méthode la plus efficace, qui vous permet de gagner le plus d'argent, avoir un taux de réussite de 95 à 100 et à prendre le minimum de risques. Effectivement, on a des marchés actuellement qui montent, qui descendent très rapidement. Il vous suffit, si vous êtes débutant, de regarder un graphique et vous verrez que très rapidement, le marché monte quelques secondes, il redescend, il remonte, il redescend. C'est sans arrêt que ça se passe sur les marchés. Vous avez bien sûr des tendances plus longues, comme actuellement, donc, où on est dans une, dans une crise, dans un crack, où on a une descente assez forte, parfois 10% sur les indices. Mais si vous allez voir en détail, si vous descendez sur 15 minutes, 5 minutes euh, ou 1 minute, vous verrez que malgré tout vous avez des mouvements qui vont dans tous les sens. Donc tous les sens ça veut dire que ça peut monter ou ça peut descendre et qu'on peut gagner à la fois dans les deux sens. C'est là tout l'intérêt de faire du scalping parce que vous pouvez faire des traits très courts qui durent quelques, quelques minutes ou même moins d'une minute et gagner beaucoup d'argent à chaque fois. Et ainsi cumuler sur une journée 10, 20, 30, 50 trades si vous le voulez et parfois faire des journées avec 100% de trades gagnants. C'est donc là tout l'intérêt du scalping et surtout l'intérêt supplémentaire c'est que ça ne vous bride pas pour faire des trades plus longs. Vous pouvez très bien garder des trades même plusieurs jours si vous le voulez mais en priorité vous allez pouvoir profiter des tas, des, des centaines, des milliers d'opportunités qu'il y a à court terme. Alors qu'une personne qui, par exemple, ne prendra ses bénéfices qu'après 100 pips ou 200 pips, eh bien si vous avez un marché qui pendant des jours zigzag ainsi, il ne va rien gagner pendant des jours. Pendant ce temps, vous, parce que vous maîtrisez une méthode de scalping, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et ce sera même facile lorsque vous avez des marchés qui restent ainsi dans une tendance constante, passant d'un plus haut à un plus bas. Donc tout ça vous pouvez l'apprendre dans des méthodes de scalping. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui commercialisent des formations au scalping, en tout cas moi j'ai mis au point il y a déjà quelques années une méthode de scalping qui évolue, que j'améliore que tout le temps avec mon expérience dans ce domaine-là. Vous avez accès à cette formation sous la vidéo et ici au-dessus vous avez un lien également. Et vous pouvez voir sous ma vidéo sur le site Serge Demoulin Avis, vous verrez les avis de mes étudiants qui ont adopté eux aussi cette méthode et la plupart sont très très satisfaits et me redonnent des retours de leur expérience en scalping. Beaucoup ont essayé d'autres méthodes et finalement, une fois qu'ils sont arrivés à faire du scalping, eh bien ils sont totalement satisfaits de cette méthode. Qui vous permet de gagner tous les jours parce que même si le marché ne bouge pas beaucoup et eh bien vous aurez toujours l'occasion de gagner quelques pips sur une journée. Voilà donc je vous encourage à adopter le scalping, à apprendre le scalping. Commencez par ça si vous n'avez jamais fait de trading et si vous faites du trading mais que vous n'avez pas de bons résultats et eh bien je vous invite à essayer euh, d'apprendre le scalping avec ma méthode ou une autre méthode. Mais je pense que si vous prenez ma méthode vous serez satisfait. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez ma vidéo, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos ou parmi mes étudiants. Je vous dis à très bientôt, au revoir.